Pour moi, euh, réussir sa vie, c'est donner du sens déjà à ce qu'on fait. Pourquoi je suis fait et qu'est-ce que c'est qui m'appelle, qui enfin, c'est un appel à la vie. Je pense qu'on est tous différents et qu'on a tous un potentiel à révéler qui est chacun unique et, et différent, mais en même temps, c'est dans la différence qu'on qu peut co-créer,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 euh, par rapport à, à ma famille, euh, à mes enfants, de les accompagner au mieux dans ce qu'ils euh, qu sont. Si j'arrive à le faire avec eux, je pourrais euh, aussi euh, transférer euh, pour les autres enfants et, et ouvrir des portes pour euh, des familles qui pensent que leur enfant est un échec. J'ai été directrice hein, d'école pendant dix ans. J'ai essayé d'impulser des choses comme ça au niveau des enseignants. Ça a été très difficile, je me suis épuisée à vouloir faire passer des choses qui ne passaient pas. Et j'ai quitté la direction pour ça, parce que je me suis dit, ce ben, c'est pas, pas la bonne place en fait. J'ai décidé de me mettre à mi-temps pour développer un projet qui me ressemble vraiment. Comment justement on ne se situe pas dans une relation verticale avec les enfants qu'on va avoir en atelier. Comment on, on accompagne les gens effectivement à, à mieux se connaître et à, à révéler leur potentiel. Je suis enseignante à mi-temps et je gagne de moins en moins d'argent et je suis de plus en plus heureuse et je sens que je réussis de mieux en mieux ma vie. Je sens que je suis vraiment en lien avec ce que j'ai à faire. C'est quelque chose de très fort en moi maintenant et de toute façon c'est ça que je veux dire, c'est ça que je veux montrer, c'est ça que je veux vivre donc c'est bénévole mais en fait j'y pense jamais. À une époque c'était difficile pour moi de